Merci pour votre présence. Je vais vous solliciter cinq petites minutes pour vous parler d'image sans visuel. Lorsqu'on parle d'image, d'imaginaire ou de perception d'une chose, on touche à son essence et sa raison d'être. Et c'est exactement le cas pour ce qui concerne l'agriculture, particulièrement en Afrique. C'est un secteur dont l'image a a occasionné un certain nombre de conséquences dans, une, dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis issu d'une famille d'agro-pasteurs. Et aujourd'hui, il m'arrive fièrement de me présenter comme fils de paysan et fier de l'être. Sauf que ce n'a pas toujours été le cas. J'ai longtemps été fâché avec l'agriculture avant de me réconcilier de deux manières. Pourquoi fâché euh, mon père, il, était donc, euh, il a fait fortune dans le commerce de transportage de bétail. Donc, il ne voyait, de ce fait, il ne voyait aucun intérêt à envoyer ses enfants à l'école. Pour lui, voilà, ça n'avait pas de sens. Et de l'autre côté, ma mère, qui a été sortie de l'école justement pour être mariée, et qui avait envie de prendre sa revanche avec l'école à travers ses enfants. Et c'est comme ça que j'ai donc découvert l'école, où j'ai appris donc à écrire, à lire, à calculer mais aussi j'ai appris à l'école à détester l'agriculture, le métier donc de ma famille. Pourquoi Parce que la première chose, c'est que, déjà depuis l'école, on vous disait qu'il fallait bien travailler, sinon on allait vous envoyer au champ. Donc c'était comme une punition. Alors, il faut bien travailler à l'école, sinon on va t'envoyer au champ. Si tu ne veux pas finir agriculteur, il faut être brillant à l'école. Et donc, en étant brillant à l'école, j'avais donc justement cette fierté d'échapper à ce secteur-là. Et puis, c'est comme ça que j'ai fini donc, euh, journaliste. Et dans la perception, on a l'impression donc oui, on est mieux journaliste, médecin, quoi que tout sauf agriculteur. Ça, c'est une question d'image. Et donc, ce métier de journaliste, quand même, m'a permis d'avoir des clés pour analyser un peu le monde dans lequel je suis et d'arriver à comprendre, en fait, qu'il y a quelque chose à faire pour ce secteur, pour lui rendre justice mais également parce que, en constatant que ma génération a résolument tourné le dos à l'agriculture et que cela avait des conséquences euh, assez graves, on l'a dit depuis ce matin, aujourd'hui, l'âge moyen des agriculteurs en Afrique, c'est plus de 50 ans, dans un continent où plus de 110% de la population a moins de 35 ans. Donc, ce sont nos vieux qui cultivent pour nourrir nous, nos jeunes, nous jeunes, qui sont pourtant sans emploi, au chômage. Parce que beaucoup encore préfèrent se dire que je suis chômeur, être au chômage où on a peut-être l'espoir d'avoir un emploi, que de dire aujourd'hui je suis agriculteur. Quand tu dis agriculteur, c'est comme si c'est un fait, tu as échoué, c'est fini. On a voulu travailler à changer cette image-là, c'est ce qui nous a amené donc à créer euh, Agribusiness TV, qui est une web télé qui essaie de donner une autre son de, un autre son de cloche de l'agriculture africaine, montrer une autre image de l'agriculture, et cela à travers des innovations et des succès de jeunes entrepreneurs dans différents pays. Ce que nous faisons, ce n'est pas de dire que tout est opportunité dans l'agriculture, c'est facile, on peut se faire beaucoup d'argent, mais le message, c'est justement le contraire. Montrer les difficultés auxquelles certains jeunes ont le courage de faire face pour arriver à prospérer, en introduisant un certain nombre d'innovations, d'une manière ou d'une autre. Et donc, on a lancé cela en 2016, donc dans quatre pays, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et on racontait ces histoires à travers des courtes vidéos de 4 8 minutes qui sont disponibles en français en anglais, à travers une application mobile bilingue, un site web, les réseaux sociaux. L'idée, c'était justement de parler de l'agriculture de cette façon qui allait à la fois intéresser ceux qui sont agriculteurs, mais également ceux qui n'y connaissent rien. Du secteur et j'allais dire que ça a très bien marché puisque en trois ans on compte plus de 12 millions donc de vues cumulées sur les différentes plateformes et on a énormément donc plus de 150 jeunes entrepreneurs qu'on a pu donc mise en lumière et cela a suscité beaucoup d'émulation donc à travers donc les mises en relation que nous faisons entre l'audience les, les, et les jeunes entrepreneurs etc et d'ailleurs en faisant cela on a créé une certaine sorte de demande pour ces produits que beaucoup de ces entrepreneurs ont mis au point. Donc on a des gens qui régulièrement qui nous demandaient à pouvoir donc accéder à certains de ces produits. Et par la suite, ça nous a donné une nouvelle idée. En 2018, on a mis en place une deuxième société qui est Agribusiness Shop, qui est une société spécialisée dans le marketing et la distribution de produits alimentaires transformés dans la sous-région ouest africaine. Et là encore, le constat est que on constate que la tendance en ce moment, c'est que chaque pays est en train de promouvoir ses produits locaux. La Côte d'Ivoire fait la promotion de ses produits locaux, le Burkina fait la promotion de ses produits locaux, dans un contexte où on est encore en train de construire un marché sous-régional à travers la CDAO. Donc, nous, notre message, c'est justement d'amener les gens à se dire que moi, Ivoirien, si je consomme un produit Burkinabé, je consomme local. Moi, Béninois, si je consomme un produit Malien, je consomme local. Parce que l'enjeu, c'est justement pour les transformateurs la CDAO, plus de 300 millions d'habitants, c'est un marché conséquent. Plutôt que chacun se contente du petit marché de son espace territorial qui a une vingtaine de millions de personnes. Et là, la troisième étape vers laquelle nous sommes en train d'aller, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent également, à la vue des vidéos également, parce qu'ils veulent avoir des informations sur certains domaines parce qu'ils veulent se lancer. Et donc, on sent un besoin d'encadrement, de coaching, de formation. Et nous sommes en train de travailler pour lancer une troisième phase qui sera Agribusiness Academy, qui mettra en relation des jeunes entrepreneurs déjà éprouvés qui ont fait leur parcours avec ces jeunes qui ont ambition d'entreprendre pour donc les coacher, les accompagner à distance à travers une plateforme pour leur permettre de mettre en œuvre leur activité. Donc voilà un peu en gros un ensemble de choses que nous faisons, qui est notre contribution pour redorer l'image de l'agriculture, mais aussi un business qui fait vivre toute une équipe d'une dizaine de personnes. Je vous remercie.